cette de recherche de fuite, donc nous avons une fuite sur l'alimentation de froide d'un ballon à gaz Nous avons une nourrice qui alimente tout le rez-de-chaussée de, de l'hôtel Et la fuite se situe sur l'ancienne alimentation. Donc, recherche de fuite terminée